Hello Bienvenue sur ma chaîne les amis, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui euh, sur cette petite chaîne YouTube qui est super sympa. Alors ici on parle beaucoup de plein de trucs, déjà on parle d'haltérophilie, de, de gymnastique et forcément de crossfit, on parle de préparation physique... On parle de sport en général, de techniques, de conseils, tout un tas de trucs assez cool. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça me fera très plaisir parce que ça permettra à ma chaîne d'être mis un peu plus en avant, notamment dans le monde du cross-stance en France. Et c'est toujours. Assez ah, cool d'être euh, mis en avant euh, sur YouTube pour un petit peu prôner ma pédagogie, euh, mes conseils. Et comme c'est beaucoup de travail, ça me fera très plaisir que tu t'abonnes. Donc n'hésite pas à le faire. Mets un pouce si tu aimes cette vidéo. Un petit pouce en haut. Euh, et on va pouvoir se lancer sur le sujet. Aujourd'hui, je n'ai jamais fait cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait encore en fait. Je n'ai jamais fait cette vidéo. Pourtant, c'est la base. On va parler du holo sur la barre. Donc de la position du holo sur la barre. Elle est un peu, elle n'est pas complexe, elle n'est pas complexe. Euh, mais euh, si elle est mal enseignée, elle ne sert strictement à rien. Le holo c'est la base du keeping. Il euh, y a une deuxième vidéo qui va sortir sur le keeping, je vous promets. Euh, mais aujourd'hui on va se concentrer juste sur le holo hold. Donc sur vraiment cette espèce de mouvement sur la barre qui permet de commencer un keeping euh, proprement. Sachant que le all all d'abord, d'un ça travaille d'abord au sol, mais euh, comme je l'instruis à peu près dans toutes mes vidéos tutoriels euh, de gymnastique, je pense que vous avez compris l'idée. Je rappelle quand même, c'est ton jamais, je m'allonge au sol, okay mes bras sont relâchés, mes jambes aussi, je serre fort les fesses. Je lève les épaules pour plaquer le bas du dos au sol. Je sors les épaules au-dessus des yeux. Je vais venir serrer les talons, monter les jambes et rajouter de la force dans les jambes. Comme si je ne voulais pas que quelqu'un les ouvre. Donc je vais les serrer très fort et je vais rester dans cette position. On va appeler ça un holo. Si je ne suis pas très à l'aise, je peux garder les bras près du corps. Si je suis plus à l'aise, je vais pouvoir les mettre derrière la tête. Si ça ne fait pas tomber mes épaules, bien sûr un holo. Au sol, j'ai les épaules levées J'ai les jambes levées, j'ai les fesses au sol J'ai les lombaires au sol, c'est tout Donc ça c'est évidemment très important De le travailler Mais vous verrez que c'est pas parce que quelqu'un A un excellent holo au sol qui va avoir un excellent holo à l'avoir C'est pour ça qu'on va traiter les deux sujets indépendamment Je vais t'expliquer comment faire Un holo c'est super simple en soi En soi c'est super simple mais il faut le savoir On y va On voit la vidéo qui va s'afficher là On me voit me mettre en position donc sur la barre, première chose, quand je me mets en pression sur la barre, je viens englober ma barre avec mon pouce. Pourquoi Parce que le grip, c'est ce qui fait la solidité de votre gymnastique. Si vous n'avez pas un bon grip, vous n'aurez pas une bonne gymnastique, c'est logique. Donc il faut absolument englober la barre, c'est comme si vous faisiez de l'haltéro comme ça. On ne fait pas de l'haltéro comme ça, on fait de l'haltéro avec un grip, c'est la même chose. En, en gymnastique, on va venir mettre les phalanges vers le plafond, ok Donc ça, je suis bien englobé, les deux phalanges. Et je vais venir serrer fort ma barre. Ça va légèrement casser mon poignet comme ça. Et là, c'est parfait. Donc, c'est comme ça que je me mets sur la barre. On ne se met pas comme ça sur une barre. Si vous faites ça, vous... ça ne va pas tenir. Ça va faire... Ok Alors que là, là, là, je suis plus en costaud. Donc, je m'installe à la barre. Je vais venir serrer fort mes fesses. Ok Je serre fort mes fesses. Je les rentre littéralement. Je suis complètement relâchée. Hein je suis complètement allégée, je les rentre littéralement. Regardez le fait de rentrer mes fesses, que ça, fait, ça a fait écarter mes jambes, ce qui est presque logique. Euh, ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais venir serrer mes talons, bien sûr. Okay je vais les serrer tout en gardant les fesses serrées. Je serre mes deux talons et mes pointes de pied vers le sol. Je, une fois que j'ai mis j'ai bien serré mes talons, je vais orienter mes pointes de pied vers le sol. Et non seulement je vais les orienter vers le sol, mais en plus de ça, je vais rajouter une grosse force dans mes jambes. Une force qui ne permettra à personne de bouger mes jambes, même si la personne a beaucoup de force. Donc, quand je suis dans cette position-là, il nous manque un truc fondamental c'est l'action des abdos. Vous avez un sternum, ici. Oh, il est un peu plus haut. Là. Vous avez un sternum, vous avez un pubis, là, là. Yo, ici. OK Mon taf à moi, en holo, ça va être de rapprocher les deux. OK Comme ça. Cependant, ici, là, à peu près là, je ne sais pas si on va le voir. Ici, là, là, entre, en dessous de mon sternum et entre mes abdos, j'ai un point, là, là. Il faut que j'aille le chercher à peu près partout. Du coup, quand je suis sur ma gym, je vais me mettre à ma barre et je vais vraiment enrouler mes abdos avec ce point-là, là. là fixé dans mon ventre. Ouh là, là je me sens de... Ouf. Et carrément, je pense que si je continue, j'ai une crampe. Ok J'ai une crampe au au grand droit. Donc, je vais mettre mon doigt là, mon doigt là. Vous pouvez le faire chez vous. Je serre fort. Et ensuite, je prends le doigt et je vais venir le rentrer un petit peu en dessous de mon sternum. Et là, je sens le point, en fait. Je sens le point d'engagement profond. Quoi, on va dire ça comme ça. Donc, du coup, quand je suis sur ma barre, c'est ça que je dois faire. J'ai mis mon griffe. Je suis bien sous ma barre. J'ai serré mes fesses. Ça m'a fait un peu écarter les jambes. J'ai resserré mes talons. J'ai mis mes pointes de pied vers le bas. J'ai mis de la force dans mes jambes. Là, je suis bien super placée. Et pour terminer, j'ai engagé mes abdos. Et ça donne... Un holo. <rire> ça donne un holo. Incroyable. Et là, je suis en bonne position pour démarrer un gipping, par exemple. Ça donne un holo. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que dans cette deuxième vidéo, on va le refaire. Donc, je serre mes fesses, je serre mes talons, les pointes de pied vers le bas. Ok. Je vais venir engager mes abdos. Vous avez vu comment ça a fait monter les jambes Alors, mes jambes, c'est pas moi qui ai décidé de monter mes jambes. C'est les abdos qui ont fait qu'avec la rétractation du muscle, parce que les abdos, c'est un muscle, avec la rétractation du muscle, mes jambes se sont montées. Mais c'est pas moi qui ai décidé de monter les jambes. Parce que si vous décidez de monter les jambes, vous allez... Désengager en fin de compte les abdos Ce qui n'a aucun intérêt dans le holo Et donc là on voit bien que je suis vraiment vraiment engagée Ou que je vais engager mes, mes abdos Et là à partir de ce moment là Au moment où je le fais Je peux vous assurer que je ne peux pas tenir une éternité Impossible Impossible Tac Donc ok Ensuite sur la vidéo d'après je vais refaire plusieurs fois Je serre les fesses Je serre les talons Pointe des pieds vers le bas Je mets de l'engagement dans les jambes J'active mes abdos et je relâche Maintenant une fois que j'ai fait ça Je vais pouvoir Faire un truc qui est super sympa Et ça ça sera pour la semaine prochaine. Enfin pour la semaine prochaine. Si, je vais la poster la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, vous verrez. C'est vraiment lié au keeping cette fois-ci. Ce que je vais faire sur le prochain, c'est activer mes épaules. Je ne suis pas obligée de le faire. Je ne suis pas obligée d'activer mes épaules sur un keeping. Cependant, là, pour les keeping qui vont suivre, comme le keeping muscle up ou le keeping butterfly, j'ai besoin d'activer mes épaules. Vous allez voir normalement la différence. Je me mets sur ma barre. Je serre les fesses. Je serre les talons. Point de pied. Engagement des jambes, engagement des abdos et je vais venir serrer mes épaules en les engageant vers l'arrière, vous allez voir, je vais activer mes épaules et pour ça, je vais légèrement activer mes dorsaux, me redresser et mettre de l'engagement dans mon poignet, dans mon grip. et c'est ça qui va engager en fait toute ma chaîne scapulaire et ça, Pareil, si vous vous mettez dans cette position, vous n'allez pas pouvoir tenir longtemps. Je le rappelle, ce n'est pas nécessaire de le mettre si vous voulez travailler que votre holo à la bas. Mais si vous voulez faire de la gymnastique plus approfondie et travailler le keeping pour des éventuels butterflies et muscle up, c'est primordial. C'est tout! <rire> C'est tout, c'est tout pour le holo, euh, holo hol la barre. Vous voyez, c'est pas, pas très long, pas très compliqué, il faut juste comprendre. Euh, allez pratiquer, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire comment ça s'est passé. Une petite vidéo si vous voulez sur Instagram que je regarde vite fait. Euh, Ajoutez-moi sur Instagram, Dounia LHR, et surtout tous les autres réseaux, je suis pas sûre d'en avoir énormément, mais Instagram et euh, bah, Youtube, n'hésite pas à t'abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où là on va parler du keeping. Enfin, non, des keeping. Allez, bye